Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'AliExpress. J'en ai parlé au tout début de ma chaîne quand j'ai présenté la trousse de secours pour la voiture. Donc j'ai une trousse de secours rouge que je me suis achetée, qui coûtait environ 14 euros et que j'ai achetée sur AliExpress. Donc AliExpress, c'est simplement un gros site de e-commerce euh, asiatique. C'est l'équivalent américain de Amazon, si vous voulez. Euh, donc en fait, c'est un site qui référence des millions d'articles. Vous pouvez trouver tout ce que vous voulez, si bien des choses gonflables pour la maison, euh, des sacs, de l'habillement, euh, des jeux, euh, euh, je ne sais pas moi, de l'airsoft, euh, vraiment tout ce que vous voulez. Il y a énormément de variétés, je vais vous mettre un petit peu d'images en parallèle, voilà, de retour sur ordi. Euh, Aliexpress, moi personnellement, je m'en sers depuis 8 mois à peu près, donc depuis avant le confinement, euh, non, depuis ce début d'année 2020 plutôt. Euh, donc, j'ai fait un certain nombre d'achats aussi bien pour un sac d'évacuation que des achats personnels, un petit peu des envies comme ça. En fait, si vous voulez, euh, Aliexpress, c'est un peu aussi également un grossiste d'Amazon en partie parce que quand vous allez sur Amazon, il y a certains endroits où vous avez des articles qui n'ont aucun, aucun commentaire et aucun avis. Et ça, c'est des choses qui viennent d'Aliexpress. Donc, euh, voilà à ce niveau-là. <rire> du coup, euh, la chose principale qui concerne Aliexpress, à savoir, c'est que la livraison est quand même extrêmement lente. Personnellement, euh, moi, je fais des, des achats sur Aliexpress pour des choses que je sais que je pas besoin immédiatement ou des choses que je me dis, mais merde, putain, à quoi ça sert que j'aille dans un magasin, euh, par exemple, comme, euh, je sais pas moi, Lidl ou autre, et acheter une batterie externe à 20 balles et qui, coûte, et qui aura une capacité de, je sais pas moi, 10 000 mAh alors que si tu vas sur l'express pour 20 balles, tu peux en avoir une de 40 ou 50 000 mAh, voire moins cher. Donc voilà, c'est un petit peu dans cette mouvance-là que tu te dis à quoi ça sert de m'emmerder à aller acheter des trucs hyper chers enfin, ou entre guillemets à un certain prix, alors que tu te rends compte que sur un autre site, tu peux les avoir pour carrément moins cher et exactement la même chose. Donc c'est vraiment dans ce sens-là, mais merde, ça sert à rien de faire des achats, si... enfin des achats entre guillemets IRL, si tu peux les avoir... Pour le même prix, sans la commission et compagnie. Et sans le déplacement en plus. Enfin, voilà, un peu tout ça. Donc, la livraison prend énormément de temps. Vu que ça vient de Chine, euh, ça passe, euh, je sais enfin, soit par la mer Rouge ou alors ça fait le tour par Gibraltar et compagnie. Donc, en moyenne, euh, les colis mettent un mois à arriver. Vous avez très peu d'informations de suivi. C'est une des choses qui est assez dérangeante sur AliExpress, c'est que vous voyez quand votre colis part, euh, mais dans la plupart des cas, pendant 2-3 semaines, tu n'as aucune idée de, de où ça en est. On t'indique que les informations de suivi euh, ne sont pas actualisées. Ce qui est logique parce que tu as tous les colis qui sont dans les conteneurs, sur les bateaux, et bah, voilà. Alors que par rapport à Amazon, eux, ils ont des points de logistique un peu partout en France, en Europe et dans le monde. Ce qui fait que tu sais déjà euh, quand ton colis part, par où il passe, par quel point et quand il sera livré. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là euh, que c'est un petit peu différent. En termes de livraison, euh, vous pouvez vous faire livrer chez vous ou alors euh, en point relais. Ça, ça dépend, c'est possible aussi, mais ça fonctionne très bien. J'ai pu tester ça. Je, donc, voilà, je m'étais pris des, des, des petites pièces de rechange sur du bricolage. Il n'y a pas de souci par rapport à Amazon. Donc, ça se fait de la même manière. Euh, donc, les prix sont quand même moins chers. Euh, dans l'ensemble faut quand même faire gaffe à la qualité et aux échelles parce qu'il y a certaines choses je sais pas moi comme entre guillemets des arbalètes j'ai vu ça il y a plus longtemps euh, tu peux voir des arbalètes à 20 balles sauf que des fois c'est indiqué que c'est des autocollants et même des fois c'est indiqué avec une, une certaine échelle genre une échelle à euh, 1 sur 200 et du coup tu te retrouves avec une échelle euh, une, une arbalète qui fait euh, la taille de ton pouce donc autant dire que tu l'as un petit peu mal donc c'est pour ça que c'est un petit peu emmerdant euh, il faut un peu des putes sur ça. Euh, mais euh, bon, après, une fois que tu au courant, de ça, il n'y a pas de souci. La plupart du temps, quand tu as un colis, euh, il est livré en sachet, comme ça. Sachet plastique. Euh, T'as ton colis et c'est nickel. en Il y a une double... Euh, avec le papier bulle et tout à l'intérieur. Et euh, c'est vraiment cool. Donc, euh, voilà, à ce niveau-là, ça se fait bien. Il n'y a pas de souci pour la livraison. Euh, si jamais... Alors... Donc la livraison, c'est le truc principal sur AliExpress quand même. Ce qui fait que du moment que tu achètes, donc tu as fait un achat, euh, tu as donc une journée à peu près où tu as le paiement qui doit être validé. Donc euh, du côté de la Chine, il valide. Et une fois que c'est validé, il t'envoie le colis. Euh, mais tu as un temps maximum de livraison. Vu que ça vient de Chine, on est d'accord sur ça. As au moins bah, du coup 30 jours de, de livraison en totalité donc genre au moins peut-être 3 semaines de bateau du coup euh, sur chaque commande vous avez un compte à rebours qui est mis vous avez alors je sais plus si c'est 60 ou 90 jours je crois c'est je crois c'est 90 jours vous avez 90 jours de livraison au maximum en fait. si justement vous arrivez au bout de cette période là et que vous n'avez rien reçu vous allez sur votre euh, votre article vous faites confirmer la réception de la livraison ça ne la confirme pas, hein. c'est juste pour la, la prévalider, entre guillemets. Et vous pouvez ouvrir un litige, ce qui vous permet justement de dire que vous n'avez rien reçu, euh, de vous en faire renvoyer un autre colis ou justement de vous le faire rembourser. Et même, même des fois les deux, en fait, si jamais euh, vous recevez rien, entre guillemets, au bout de, de deux mois, par exemple, vous n'êtes même pas arrivé au bout de la, de la fin du temps de livraison, vous euh, vous dites que voilà, au bout de deux mois, bah, ça vous fait chier, vous demandez un remboursement. La plupart du temps, ils ne font pas chier. Il vous le rembourse soit directement, soit il vous demande euh, des preuves de photos si jamais il y a eu de la casse ou autre. Euh, et si jamais il y a des défauts justement sur quelque chose que vous avez acheté. Euh, et il vous rembourse. Et si jamais euh, vous ne trouvez pas d'arrangement avec le vendeur, en général, c'est Aliexpress qui se met juge et qui vous rembourse. Donc en général, ça ils ne font pas les bâtards, c'est plutôt cool. Euh, donc voilà pour ça, au niveau des litiges, donc vous pouvez acheter plein de choses, je vous ai dit tout ça, euh, donc de la self-défense, donc moi par exemple je me suis acheté une batte de baseball, euh, batterie télescopique, radio, batterie externe, euh, voilà, énormément de choses, comme vous pouvez l'imaginer, comme sur Amazon, voilà, c'est vraiment l'équivalent asiatique d'Amazon. Euh, bon ben bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaie de faire un petit peu plus court, un petit peu plus punch parce que j'ai fait une autre vidéo avant qui durait 20 minutes et je, la moitié du temps je faisais de la merde. Donc euh, voilà, un moment, <rire> je vais vous, éviter de vous, vous faire des, des vidéos longues et chiantes. Euh, en tout cas, la vidéo du sac d'évacuation, de l'introduction au sac d'évacuation, a l'air d'avoir plu à pas mal de personnes. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à partager ces vidéos-là. Si jamais ça peut vous intéresser ou intéresser d'autres personnes, euh, donc, euh, donc voilà et eh bien sur ce, bah, si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me poser en commentaire ou voilà à partager la vidéo et si jamais il y a d'autres personnes qui seraient intéressées sur ça et eh bien j'espère que ça vous aidera et puis bah, à une prochaine sur ma chaîne allez ciao